Bonjour les amis, je m'appelle Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. À ce jour, du mois de juillet 2021, Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde. À travers les 15 vidéos que je vous réserve sur Jeff Bezos, vous aurez des contenus plus élargis sur le sujet. Au lieu de vous contenter d'informations singulières que vous font ingurgiter d'autres prospecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire Information singulière. L'information singulière, c'est une information unique qui vient d'une seule source, qu'elle soit article ou qu'elle soit vidéo. Donc, vous allez la regarder, écouter ce qu'on vous dit, ou bien vous allez la lire. Et puis, basta. C'est-à-dire, ça vous suffit. En vérité, fait, ça ne vous suffit pas. Parce que, L'information n'est pas complète puisqu'elle vient d'une seule source. Voilà. Enfin, Moins que vous receviez, c'est pas mon une, une encyclopédie, vous n'aurez pas tout sur Get2. Je continue. Grâce à son système d'information pluriel, c'est hashtag partage qui va rechercher tous les sujets qui vous intéressent. Qu'est-ce que ça veut dire information plurielle? L'information plurielle, c'est des informations qui viennent de différentes sources. Il y a énormément de sources, ce qui veut dire que chaque source va s'attaquer à un aspect du sujet. Et la totalité, ça va vous faire quand même assez de sujets qui sont complémentaires, peut-être même contradictoires, dans, dans certains cas et qui va quand même vous donner une idée beaucoup plus large, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus profonde sur le sujet. Vous avez compris Voilà, donc moi je fais de l'information plurielle, alors que les autres, tous les autres, ils font de l'information singulière. On va commencer par euh, le classement des 20, top 20 des gens les plus riches au monde. Bien entendu, Jeff Bezos, en milliards de dollars, 177 milliards. Bien, bien entendu, c'est Amazon et c'est aux États-Unis. Elon Musk, 151, Tesla, États-Unis. Bernard Arnault, 150, LBNH, France. Bill Gates, 124, Microsoft, États-Unis. Mark Zuckerberg, Facebook, 97, États-Unis. Warren Buffett, 96, États-Unis. Mary Ellison, 93, Oracle, États-Unis. Mary Page, 91, Google, États-Unis. Sergei Brem, 89, Google, États-Unis. Mukesh Ambani 84 Inde, sur Ortega 77 Zaha, Espagne, Françoise Betancourt meyers 73 73 Oreal France, Zong Chanshan 68 non Spring, Chine, Steve Balmer 68 Microsoft Etats-Unis. Ma Wong Teng, 65. Pacent, Chi, Carlos Limelu, 62. Telecom, Mexique. Alice Walton, 61. Walmart, Etats-Unis. Jim Walton, 60. Walmart, Etats-Unis. Robson Walton, 59. Walmart, états unis et 20, le 20e, Michael Bloomberg, 59, Bloomberg LP, états unis voilà. Bien entendu, remarquez qu'il y a beaucoup de gens riches qui viennent des états unis et on va voir euh, avec une infographie euh, comment les riches de chaque pays occupent le terrain, sur les vins sélectionnés, on passe, alors, sur les vins, ils sont tous là. Alors, si on les regroupe par pays, tous les, les Américains ils ont quand même en milliards de dollars 2897,82. C'est les États-Unis, c'est tout ce là Ils mouffent presque tous les autres. La France arrive en deuxième place avec 223,6. La Chine. 134,7 l'Inde 84,5 l'Espagne 77 et le Mexique 62,8 c'est ce rouge là vous voyez que les américains sont dominants à plus de trois quarts euh, bah, il doit y avoir quand même quelque chose comme 70% des plus riches au monde ils sont américains à ce qui fait leur force voilà maintenant on va passer à autre chose ça, c'est un PDF que vous allez, bien entendu, cliquer dessus dans la description. Le PDF présent vous invite à cliquer sur la miniature qui vous parle pour en découvrir le contenu. Vous cliquez ici et vous avez des informations. Je m'excuse, je ne peux pas malheureusement appuyer sur les vidéos pour les sortir parce qu'il y a là-dedans de la musique et la musique malheureusement est tout en l'air des démonstrations euh, donc il euh, y a toujours YouTube qui réclame est-ce que vous êtes propriétaire de la musique ou pas donc il y a euh, à courir, Donc j'en ai 6 ici et puis là j'en ai 9 ce qui veut dire en total j'ai 15 contenus différents okay chaque contenu parle d'un truc différent par exemple ici, euh, la vérité sur la création d'Amazon, euh, euh, le milliardaire américain Jeff Bezos quitte la direction d'Amazon, euh, Amazon, Tesla, Bezos contre Elon Musk, euh, etc. etc. Je reviens au, au début. Là, Amazon, j'ai Bezos, un, un grand milliardaire, un visionnaire. Euh, comment réussir sa vie euh, Voilà. Le profil ne m'intéresse pas, j'ai des os, etc. Donc vous allez euh, regarder, cliquer et vous allez être redirigé sur YouTube où vous allez regarder toutes ces vidéos, il n'y a aucun problème. C'est bon Voilà. Je vous demande de liker, de commenter, de partager et de vous abonner dans le cas où vous êtes aux micros. Merci et à demain.